Léon dit, nous, c'est commissaire Muscadin qui aimait Zibounda avec Port-au-Prince. Nous pensons que c'est menti, nous pensons que c'est gros Gan Capfet, nous pensons que c'est la grande gueule fait. Eh bien, mesdames et messieurs, Muscadin, encore une fois, confirmé. C'est lui-même qui parle, qui écraser Port-au-Prince, parce qu'il a une pile autorité, une pile négro qui a parlé dans la radio, qui a retourné à couverture de bouche a GPIA. Qui fait gros gargant, qui fait gros souffle dans le micro, eh bien, il y a tout le dossier de lex Et je vous le décide de mettre le dossier de l'ex-sahou. Quand là qui est dans le gouvernement actuel, tout en -en là tout le monde en bas de bacode. Mais c'est beaucoup ça nous vaut encore une fois, nous comptons rejoindre vous et pas oublier si vous êtes à peine connecté au soutien de .com. Nous comptons avec vous dans la deuxième vidéo. Ça, n'a pas à informer jusqu'au bout, n'a continuons à porter tout le temps. Actualité pour vous, sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Bon, on a dit. Et moi, je dis à la commissaire Muscadin qui lui-même, c'est Mette plan. Et M. 77 7 fois. 77 fois 57 plus 7. Quelque soit bandit qui sorti dans Port-au-Prince qui mettez-vous dans le miragouane piles croisées croisé avec vous. Hmm. Nous pas même besoin de dire ça ou qu'on est qui ça qu'a passé parce que c'est le commissaire Muscadet. Depuis le quoi, il n'y a pas de 2 ou trois solutions, c'est un seul allié. Depuis le quoi, il n'y a pas de temps à faire Il n'y a pas de temps à faire un temps. Soit on sortit dans base de l'homme soit on sortit dans base Iso, soit on sortit dans la base de Tilapli ou de Chrysla. Depuis le quoi, on a quatre pattes de l'âge. C'est le commissaire Muscadet qui dit, c'est pas nous qui dit. Et mesdames et messieurs, dans la vidéo, ça nous votait pour là. Le commissaire Muscadet finalement, débarqué dans le fond de l'aigle, dans le fief, chef gang, il a pris Et bien commissaire Muscadet débarqué il a bloqué construction. Il a bloqué construction, et pourquoi on a parlé là? Il a pas qu'à continuer construction caille ça parce que Muscadet, il bloqué ça. Et de côté de le bloquer, le débloquer. net, pas de qui va continuer, c'est Muscadé. Tout neiges connaissent, c'est Muscadé. De vous dire Muscadé, di ou tout neiges, c'est Galila. Mm -hmm. Ou tout neiges, parce que M. Pannan joue à Bandi. Depuis que c'est Mandouille, pas quoi s'il a commis, c'est Muscadé. Pas quitter le ou pas quitter le mettre main sous ou parce que tout ça, depuis le quoi s'il faut, il faut qu'il quand même. Il faut qu'il y ait un flit. faut qu'il y ait un Et c'est une raison qui fait... Tout dernierement, là, jeune garçon, yo suis mis en bas yo ta fait quoi qui sort dans base vite l'homme, parce que monsieur sorti, peigné mais c'est je suis monsieur. An bien sou, monsieur et bien, sorti, je suis sorti, je si sorti, le suis sorti, je suis sorti, je suis Monsieur je bien sorti, je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti, je en tout cas, mesdames et messieurs, bien causé dans vidéo ça, nous allons inviter autant de commissaires qui dit même t'as pas quelques détails, t'as pas quelques principes, sous comment li mais Zibunda n'est n'importe où point, c'est même ki nan gouvernement, même n'importe qui dans nan gouvernement et même n'importe qui pas rien dans le pays encore un citoyen, ni sénateur ni député parce que a l'habitude de message messagener guio sur téléphone, ben que le mette dormi à jamais, jamais levé encore. <laughs> en tout cas, vous êtes connecté bon écoute tout le monde, Neptune. Femme du et commissaire Muscadin, on est suivant contact, les y un petit pour le vivre sous il il service. Non, non, non, c'est vrai qu'on Non, commissaire. Oui, mon sais pas commissaire. Allez, quittez là. Commissaire, je invité, Moi, pas surprise. Merci parce que je répondez. Commissaire Muscardin, pour l'instant, toujours même bagarre là, même slogan. Et ni cimetière, bounayot. Cimetière, cimetière, cimetière, Si cimetière, cimetière, cimetière, Et cimetière, cimetière, cimetière, cimetière, cimetière, cimetière, cimetière, cimetière, oui, parce que... C'est seule façon. seule façon qui a été Vous avez déroulé les Vous avez les armes. Vous avez a tout tout les Vous non, parce que sais pas c'est les femmes c'est les femmes ça. va pas c'est pas ça. Je c'est ça. Je ne sais au un peu. Merci parce que tu avez fait un petit parler ça avec nous. Donc, euh, Commissaire a dit un peu Et je pense que qu'à comprendre et D'après le Commissaire, le problème qui, qui pas à résoudre là, c'est volonté qui n'a pas Et nous, pas. politique, Nous, Donc, c'est un les un nous, on va dire, pas Ok? C'est métier que l'amour, qui de mais quand, toi, quand là, tu as de tu Oui, c'est vrai. Pour les c'est quoi, Que je ne sais pas, je nee ne pas, je ne pas, pas, je ne sais pas, la ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais il je ça dit monsieur monsieur ne pas, je ne sais pas, je la sais pas, je ne sais pas, je ne sais monsieur je ne sais pas, je ne ah, c'est bien. Ouais. Non, il avec. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nous d'accord. Et mais moins apprécié. Oui, me féliciter. Normalement, coordination, jean coopération, fait harmonie, qui gagne? Entre Parquet de miragouane et la police dans la juridiction. Donc, c'est à féliciter. C'est le seul La police a mis qu'elle était déjà le seul commissaire, bon travail. Nous pas nous pas nous pas nous nous pas nous nous ne pas ne nous ne pas vous pouvez faire appel avec moi, ou quelques populations, même appel avec moi, Je vais Je ne pas au Bon, bah, Merci, commissaire. Okay.